À quoi ressemblent les plages de Koh Samui À quoi ressemble Koh Samui aujourd'hui What does Koh Samui look like Or today What the beaches of Koh Samui look like Hello everybody Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui Je poursuis la série des plages de Koh Samui et je vous montre aujourd'hui Coral Cove Beach à Koh Samui. Today, I want to go on with the cereal with the beach of Kosamui, and today is Koralkov. Let's go! voulais profiter d'une très jolie plage, une petite baie vraiment pas très grande, avec un cadre vraiment local, bordé de cocotiers, avec quelques rochers. C'est Cove Bay. If you would like to enjoy a beautiful bay really local, with some coconut trees, this is Coral Cove Bay. Vous pouvez ici boire un verre, Ce n'est pas le restaurant le plus. You can have a drink here. Sil montre cette représentation de tortues, c'est parce que les tortues sont venues pondre des œufs sur cette plage il y a quelque temps. Torton came to lay eggs on this beach. Le problème avec cette plage, dépendant de can be the waves and the waves bring some dirties. Le problème de cette plage, en certaines saisons, c'est que les... il y a parfois des vagues, les... des vagues qui amènent des... des saletés qui traînent malheureusement dans, traînent dans la mer. Aussi, c'est une plage que je ne recommande pas sur la période de mousson, par exemple. Ce n'est pas une plage à fréquenter de novembre à début janvier, par exemple. From novembre to janvier, beginning janvier, it's better not to, to choose this beach because of this problem. Autour de ces rochers, ici sur la partie gauche ou encore sur la partie droite, vous pouvez faire un peu de snorkeling sur cette plage. Masque et tuba. If you enjoy snorkeling, you can find some fish uh, on the left and in the right parts of this beach. Not a lot, not a big variety of fish, but you can uh, see some small tropical fish. Voilà, ce ne sont pas des, des, des poissons très gros, mais une petite variété de, de différents poissons tropicaux. L'eau est très claire et environ 26 degrés actuellement. The water is very clear and about 26 now. La plage de Coral Cove se trouve ici. Coral Cove Bay is this part of the island. Une erreur de débutante ou de blonde qui peut arriver à tout le monde. J'avais laissé les clés du scooter dans mon sac et mis mon sac dans la malle. J'ai donc pris une moto-taxi pour retourner chez moi récupérer le double des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à le signaler au moyen d'un like. Ajoutez-moi vos commentaires si vous aimez les vidéos sur les plages. Je vais continuer la série. Please have a like if you enjoyed this video. And you can comment and say if you enjoyed this story about the different dish of Kosamui. Thank you and bye bye.